Et hey, salut tout le monde, j'espère que ça va. Les, les gars, cette vidéo et la vidéo précédente, la vidéo où je vlog en direction de Konami UK, hein, le lien euh, je le mets là en haut, et la vidéo suivante, ces trois vidéos sont peut-être les plus importantes de ma chaîne. J'ai une énorme responsabilité, je le sais et je l'assume. J'ai euh, notamment deux gros poids. Le premier, c'est que vous êtes énormément à attendre des infos, à attendre un avis euh, éclairé et un avis objectif, notamment en français. Et ça, bah, je vais vous le donner. Le deuxième point, c'est que nous ne sommes que deux Français au monde à avoir testé eFootball. Les autres avis, euh, bah, c'est sur du gameplay vu. Nous, on a eu la manette en main. J'ai passé plus de deux heures dans les locaux de Konami UK à jouer au jeu sur PS5 et à parler avec des employés de chez Konami UK, notamment le community manager de Konami et le directeur foot and data de Konami. Donc deux personnes très très importantes dans l'organigramme Konami. Comme d'habitude, je vais rester objectif et honnête pour vous donner le plus d'informations possible. Je leur ai posé beaucoup de questions. Donc vous attendez les réponses. Dans la vidéo suivante qui sortira demain, vous aurez mon avis clair et objectif sur les deux heures de gameplay. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez avoir plein de réponses et notamment pour vous teaser, est-ce qu'on peut retirer le cercle autour des joueurs qui fait dégueulasse Est-ce qu'il y aura de la coop 2v2, 3v3, 10v10 Est-ce qu'il y aura toujours match day Est-ce que Konami a changé ses plans par rapport au trailer avec Messi est-ce qu'ils ont conscience que leur trailer était horrible Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont déçu beaucoup de fans Vous me connaissez, j'y suis pas allé avec une langue de bois. Je vous raconte tout ça maintenant. C'est parti Ces trois vidéos, pour moi, elles sont tellement importantes que je me refuse à faire du sponsoring dessus. Donc, je ne vais pas vous parler de maillot ou de quoi que ce soit. Ces vidéos, c'est 100% e-football, 100% honnête, moi et vous, c'est tout, pas de placement de produit, que dalle, et ça, c'est important de le préciser. Je vais y aller chronologiquement, hein. donc dans le vlog, en fait, vous avez tout le voyage, ça s'arrête, je rentre chez Konami, vous ne voyez pas la salle, parce qu'en en fait, il y avait notamment des PS5, vous savez euh, les previews qu'on avait vus, la noire, en forme de triangle, là. eux, ils en avaient, interdiction de filmer, vous imaginez, 5 euh, postes, une salle en L, avec euh, des briques rouges, derrière un grand écran où ils nous ont fait une présentation et après voilà, on avait des postes où on a pu jouer contre l'ordinateur et où on a pu s'affronter en 1v1. Pendant qu'on jouait, il y avait notamment ces deux personnes de Konami, donc le directeur euh, Data and Scouting Football, donc lui c'est vraiment foot foot foot et le community manager, mais également euh, j'ai vu Adam Batty, qui est venu me saluer parce que je l'ai vu plusieurs fois et euh, trois mecs qui s'occupent du développement, donc relations développement entre l'Europe et le Japon. Nous étions que cinq dans cette salle à tester le jeu, donc en plus de deux heures, on a pu vraiment bien discuter, très bien discuter avec ces mecs-là. Donc au début, on est arrivé avec le journaliste de jeuxvideo.com euh, en avance, on était les premiers, donc on était deux dans la salle, avec Owen, le community manager de Konami. J'ai tout de suite voilà, entamé la discussion et je lui ai dit... Euh, en anglais, hein, là je vais vous la faire en français et, et comme quoi je me débrouille quand même un petit peu en anglais parce qu'on a réussi à se comprendre je lui ai dit, euh, Owen, le, le gameplay là, de Hong Kong qui est sorti, c'est catastrophique il m'a fait ça, il m'a fait oh, c'est horrible, horrible c'est mal filmé, il n'y a rien qui va ensuite, il y avait une question moi qui me taraudait depuis un moment, je voulais absolument la poser et en fait j'ai pas pu attendre et j'en ai profité qu'on n'était que trois, je lui ai dit, j'ai une question franche à te poser, les fans sont très déçus parce qu'en en fait on a vu un trailer avec Messi incroyable et aujourd'hui on voit des images du jeu et un trailer qui n'était pas bon, pas beau. Je lui ai dit il y a eu un changement de plan, ce n'est pas possible. Ce n'était pas à la base, ce pas ce qui était prévu, un free to play, etc. Il m'a dit peut-être, il ne m'a pas dit oui, mais il ne m'a pas dit non non plus. Il m'a dit après un trailer comme vous avez vu avec Messi, c'est très court, c'est beaucoup plus facile que de faire un jeu entier. Ça, ok, on, on l'admet. Ensuite, il m'a dit il y a quelque chose que Konami n'avait pas prévu, c'est le Covid. Et ça, c'est vrai, il faut, il, faut, il faut malgré tout euh, qu'on mette ça en jeu. Ils, ils ont choisi, les pauvres, la pire année pour refaire un jeu. C'est-à-dire qu'ils bah, auraient peut-être fait ça il y a deux ans sans le Covid, ça tout serait bien passé. Et ils ont dit qu'à cause de ça, ça a pris énormément de retard. Toutes les décisions passent par le Japon. C'est-à-dire que tout ce qui est fait est envoyé au Japon pour validation. Si ce n'est pas validé, ça repart, ça recommence, etc. Déjà de bas, ça prend énormément de temps. Donc imaginez en plus avec le Covid et tout ce que ça a entraîné comme contrainte, voilà, on comprend qu'aujourd'hui, ils ont du retard et c'est normal. Ensuite, je lui ai dit, voilà, les fans sont très déçus. Il m'a dit, attends, avec un grand sourire, attends, tu vas tester le jeu, tu diras après ce que tu en penses, tu vois. Ils étaient très sur deux, très, très sur deux. Et en fait, je pense qu'à la base, cette présentation n'était pas prévue, ils n'avaient pas prévu de faire venir du monde. Euh, en Angleterre pour tester le jeu, mais ils ont vu le bad buzz, et ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse tester notre jeu, parce que voilà, eux ils sont sûrs de leur gameplay, c'est quand même assez rassurant. Mais j'ai pas fini, les amis. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit Owen, le trailer, c'est catastrophique. Il m'a regardé, il m'a fait je vous laisse juger, je vous laisse interpréter ce que ça veut dire pour vous. Pour moi, en fait, les, les Anglais, les Européens en général, même je dirais le monde, sauf le Japon, ne sont pas responsables de ce trailer. On voit clairement que c'est le Japon. Et le Japon, là-dessus, je vous dis la vérité, ils ont merdé. Ensuite, on a du coup le directeur hein, euh, Data and Scooting Football qui est arrivé dans la salle. Ils nous ont assis sur des chaises devant un écran. Et là, ils nous ont présenté les points forts. C'est quoi C'est aussi de la communication. Ça n'a pas duré longtemps. Il y avait peut-être 7-8 points. Mais j'ai trouvé que c'était très clair. Et c'est ce qu'aurait dû faire Konami. Un petit peu comme l'a fait FIFA. C'est-à-dire... Leur point fort, ça te dit là où ils ont travaillé le plus et en fait c'est comme dans un texte qui est surligné, c'est là où tu dois regarder, là où ils se sentent forts. J'ai beaucoup apprécié, on a vu des qualités d'image qui étaient bien meilleures que le trailer, même si à un moment on a vu le, le, le Gérard Piqué, là un petit peu avec son téléphone, mais le reste c'était très beau. Et c'était très clair, même si c'était en anglais. Et je vais vous donner un petit peu les points euh, importants qu'ils nous ont cités. Première chose, ils ont insisté sur le 1 v 1, mais pas le 1 v 1 toi contre un autre adversaire, le 1 v 1 dans le jeu. C'est-à-dire qu'en attaque, tu as ton joueur avec le ballon en 1 v 1 contre ton défenseur dans le foot, c'est souvent ça. Hein Alors pas qu'en dribble, mais même avec les passes. Et en défense, pareil. Donc l'attaque, c'était avec Iniesta. La défense avec piqué, ça on l'avait vu. Et vous allez me dire, ça a toujours été pas du tout. Pas du tout. C'est la première fois où je ressens ce vrai 1v1 dans un jeu de foot. Et notamment en défense, qui change complètement le gameplay. Mais ça, encore une fois, on en parlera demain. Alors pourquoi hein, je fais en euh, plusieurs vidéos Vous allez voir que déjà cette vidéo va être longue. Celle de demain aussi. Je n'avais pas envie de vous faire une vidéo de trois quarts d'heure. Voilà. Je préfère simple, séparer pour que ce soit bien plus clair. Ensuite, il a insisté sur les nouvelles features de gameplay. Les, alors, c'est pas les nouvelles touches, les nouvelles, les nouvelles choses possibles dans le gameplay. Demain, encore une fois, je vais développer. Mais quand ils nous ont présenté ça, ils nous ont fait voir voilà, euh, tu as euh, notamment euh, le power shot qu'on avait vu dans la, dans la bêta. Le Power Long Pass, qu'on avait également vu dans la bêta, qui arrivera en update, etc. etc. Quand il m'a présenté ça, je me suis dit, franchement, là, ils abusent. On s'en fout des nouveaux trucs. Dire, une passe, une passe qu'elle soit forte ou pas forte, c'est pareil. Et on avait déjà, quand tu restes appuyé sur PES, tu sur croix, tu restes appuyé, ça te faisait une passe puissante, etc. etc. Et en fait, pourquoi ils nous ont présenté ça parce que c'est encore une fois le point fort de ce gameplay. Et ce qui fait que le gameplay n'a rien à voir avec PES. Mais rien à voir. Il y a autant de différences entre PES et eFootball que j'ai testé là. Qu'entre PES et FIFA. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même jeu. Mais voilà encore je suis relou. Mais à demain les amis. À demain. Du coup ils nous ont également parlé de leur nouvelle caméra. Hein, que beaucoup a critiqué. La caméra qui zoome. Ça va dans le sens du 1v1 forcément. Vu que tu es, es souvent en 1v1 en défense et en attaque. La vidéo et la caméra zoom. Pour t'aider. Donc ça, c'était leur présentation. Hein. Je suis passé en rapidité. Ça a duré 5-10 minutes, pas très long. Et ensuite, place au gameplay. Ils nous ont quand même dit, cette version que vous avez testée ne sera pas celle du 30. La version qu'on a testée, il y avait plus de choses que la version qui sortira le 30. Notamment... Les futurs de gameplay, euh, les passes longues, euh, puissantes, etc. Ça, nous, on les avait et j'ai pu les tester. J'ai commencé à jouer, machin et tout. Et là, il y a le directeur, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est venu juste à côté de moi regarder mon, mon match. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, les gars J'en ai profité, j'ai mis start. Je me suis tourné et j'ai parlé avec lui. Je lui ai montré des choses sur l'écran. Et on a, on a discuté franchement 20... 30 minutes. Première question que je lui ai posée, est-ce qu'on peut retirer le, le cercle autour du joueur Parce que ça, moi, je trouve que c'est vraiment moche. Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, moi, je joue sans le cercle. Regarde, il m'a pris la manette, start, euh, option, hop, désactiver. OK. Mais il m'a dit, ce cercle, il a un intérêt. Je dis, euh, euh, ah bon Il m'a dit, oui, avec les nouvelles touches, en fait, il donne des indications. J'ai dit, oui, mais moi, je suis un joueur habitué. Il me dit, bien sûr, mais c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pour les nouveaux joueurs. Tu vois, c'est comme une aide, ce cercle. Une aide pour les nouveaux joueurs. Donc ça n'a rien à voir avec un, avec un truc mobile ou quoi que ce soit en fait. Et je lui ai dit, les tactiques, regarde, il y a cinq tactiques. Vous avez simplifié le jeu au maximum. C'est pour le jeu mobile. Il me dit, non, il me dit, là, ce que tu joues, est-ce que tu crois que c'est un jeu mobile Ah, je dis, non. Il m'a tué, les gars. Je vais, je vais vous dire, il m'a tué. Donc lui, c'est pas le directeur, euh, c'est pas le community manager. Hein. Lui, la communication, c'est pas son boulot. Mais tu vois que c'est un vrai passionné de foot. Il m'a dit, mais le football, c'est simple. Tout le monde peut taper dans un ballon. Le football, ça n'a jamais été compliqué. Ce qui est compliqué.. C'est à le maîtriser. Et c'est ce qu'on a voulu faire sur euh, ce e-football. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir prendre la manette et jouer facilement. Comme un FIFA. Sur PES, nous, on est habitués, on ne va pas se mentir. Mais moi, j'ai vu notamment euh, mon fils qui a 14 ans ou d'autres mecs jouaient à PES être perdus, tu vois, euh, parce qu'il euh, y, y avait plein de trucs compliqués. Là, bah, il a dit non, c'est simple. Et donc, les cinq tactiques, c'est pour ça. Donc, il y aura, je vous précise, parce que j'ai posé la question, plus de tactiques avancées. Donc, il y en a qui vont être déçus. Je comprends, en tout cas plus de tactiques avancées et 5 tactiques, donc il y avait passe longue, euh, contre-attaque, jeu écarté, conservation du ballon, je crois que voilà, peut-être qu'il m'en manque une, enfin bref. Mais il m'a dit la différence avec avant, c'est que maintenant, ces 5 tactiques sont complètement différentes, c'est-à-dire que vous allez voir immédiatement la différence, ce ne sera pas des, des différences mineures, ce sera des différences majeures et surtout qui auront un impact très important sur ton gameplay. Tu peux être bloqué dans un match, et ça, ça peut complètement débloquer ton match. Ok, à tester, à voir. Ensuite, on a parlé pas mal de temps de football, tu vois. C'est sympa de parler de football dans un jeu de football. Et il m'a dit que leur objectif, c'était vraiment de faire un jeu de simulation de football. Et ça, je pense que ça va en rassurer plus d'un. Il m'a dit c'est un vrai jeu de simulation de football réaliste. Et à un moment, il m'a pris la manette, il a fait pause, il a été dans... Euh, ralenti. Alors c'était Arsenal Manchester. Il a fait un énorme zoom sur Aubameyang en tournant autour euh, du, du, du corps du joueur. Donc c'était en, en match. Hein. C'était pas un truc précalculé où, où il aurait pu m'arnaquer. Il y avait zéro bug. Hein. Il y avait zéro bug. La sueur était super bien faite. Euh, je trouvais que la texture des maillots et de la peau était très belle. Après, il a changé de joueur. Il a été sur McTominay. McTominay qui a des fois des petits boutons, etc. Et ben bah, en fait tu les vois. J'ai l'impression. Pour être franc et honnête, les amis, qu'au niveau visuel, c'est PES 2020-2021. Donc, les visages, la morphologie, etc., les maillots, même les animations, etc. Mais, au niveau graphique, comme si on avait en plus appliqué un effet euh, réaliste de texture, tu vois. Et donc, sur les joueurs, bah, ça se voit. Et il faut rappeler que ça va être un jeu free-to-play. Et pour un jeu free-to-play, je l'ai trouvé vraiment très beau. Il n'est pas au Niveau d'un top jeu PS5, Retournal, Spider-Man, mais il est quand même très beau. Voilà, c'est pas un jeu PS3, mais du tout, c'est pas un jeu mobile, un jeu, un mobile qui affiche des, des graphismes comme ça, il est pas prêt de sortir, tu vois. C'était un vrai jeu de console, un vrai jeu de foot et un vrai jeu de PS5. Ensuite, je vais parler du changement manuel. Alors, on peut faire les changements manuels, les amis. Là, je rassure tout le monde, on peut faire les changements manuels, mais les changements manuels ont changé. Si tu as par exemple. Ton attaquant avec autour de lui l'AIG, l'AID, le MO derrière. Tu vas pouvoir avec ton joystick choisir l'un des trois très rapidement. Par contre, tu ne pourras pas prendre le milieu défensif ou le défenseur. Pareil, si tu as le défenseur, tu ne pourras pas, avec un grand changement manuel comme on faisait avant, prendre ton attaquant. Ce sera juste les joueurs autour de lui. Ça change beaucoup dans le gameplay. Mais c'est pas si dérangeant que ça, vraiment. Après, il faudra vraiment que vous testiez, notamment les joueurs proches, et que ça les inquiéter. L'appel manuel n'existe plus. Ensuite, l'autre chose au niveau de la défense. Je lui ai dit, la défense est très bizarre. C'est-à-dire que moi, avant, j'appuyais sur Carré, je faisais venir un autre joueur, et avec le joueur que je contrôlais, je coupais les lignes de passe. Il m'a dit, oui, c'est fini, tu contrôles ton joueur, c'est du 1v1. En attaque, tu contrôles ton joueur et ton joueur. Les autres, c'est suivant ta tactique. Si tu mets possession, les joueurs ils vont venir vers toi. Si tu mets contre-attaque, les joueurs vont faire des appels en profondeur. La défense, c'est pareil. Tu contrôles ton joueur. Les autres joueurs, c'est l'ordinateur qui les gère. Si tu prends ton joueur et que toi, tu es face au ballon, que tu vas faire le pressing, les autres joueurs... Contrôlé par l'ordinateur, eux, ils vont faire le boulot. Tu vois, là, en fait, c'est plus du tout la même façon de défendre. C'est beaucoup plus manuel, ça te laisse beaucoup de chances de faire des erreurs, mais comme dans le vrai foot, les buts viennent d'erreurs, en fait. Il m'a dit avant, tu faisais carré-croix, tu restais appuyé, tu avais deux joueurs qui fonçaient sur le ballon, ça arrivait souvent que les joueurs prennent le ballon. Il m'a dit non, ça, c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est à toi de défendre. Si tu défends mal avec ton joueur, c'est-à-dire que si tu tentes de mettre le pied dans le mauvais timing ou dans la mauvaise position ton joueur en vis-à-vis, -vis, il va passer. Ça va créer un trou dans ta défense. Tu vas changer de joueur, mais du coup, il y aura ton trou dans ta défense. Tu vois t'as pas moyen de te rattraper en faisant un carré. Euh, donc, vraiment, encore une fois, le 1v1, il est aussi pour ça. Au niveau de l'IA, j'ai fait... Euh, Trois matchs, je crois, contre l'IA. Et j'ai vu l'IA qui m'a skillé. Donc, j'ai vu Cristiano Ronaldo arriver face à mon défenseur et faire des passements de jambes. J'ai vu, je ne sais plus aussi, je crois que c'était Messi. Parce qu'il y avait un match aussi Argentine-Portugal en premier, en ouverture, euh, dont on ne s'attendait pas parce qu'ils ne font pas partie des neuf équipes. Pareil, Messi qui m'a fait un skill et... Suivant les équipes contre qui tu joues, hein, le Bayern ne jouera pas du tout de la même façon l'ordinateur que la Juve, que le Barça, etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus marqué les différences et que c'était moins stéréotypé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les arbitres mettaient pas mal de cartons jaunes. Je les ai trouvés quand même mieux que sur le 2021. Après, encore une fois, hein, sur 5 matchs, c'est dur de juger comme tout. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de cartons jaunes sur les fautes. Et à un moment, le... j'étais dans le plan de jeu. Et donc le directeur, là, il me, il me dit, euh, tu as vu dans le plan de jeu au niveau des formes des formes des joueurs et tout, je bah oui, tu vois, je suis con, je, je, je, je connais PES depuis des années, je sais les formes avec les flèches, etc. Il me dit, non, mais regarde, Pogba, là, il est en flèche rouge, fait triangle, regarde dans le détail de ses stats, et là, je vois des stats en rouge, etc. Ok Il me dit, regarde, McTominay, il est en vert, regarde ses stats. Les stats, on voit les stats par rapport aux flèches, il me dit oui, il me dit, ça, c'est une nouveauté par rapport aux autres années, aux années précédentes, si ton joueur, il est en flèche verte, tu vas voir l'effet sur les stats, donc les stats en chiffres vont changer, s'il est en rouge, les stats aussi vont changer à la baisse. Là... C'est clair et net, et ça, au niveau de transparence, c'est très très bien. L'étude de scène était très belle, hein. ça vous l'aviez, vous vous en étiez rendu compte. Il y avait quelques chutes de framerate, je ne sais pas si c'est dû aux écrans, aux consoles ou au jeu en lui-même. Dans le jeu en lui-même, j'ai eu zéro bug. Hein. Vous savez, on avait vu euh, sur le gameplay de Hong Kong, le ballon qui était à 2 cm du sol, j'ai fait attention, j'en ai pas vu. Il y avait encore un petit peu de, de clipping dans les, dans les gradins, hein, les, les, les spectateurs, etc. Mais dans le jeu. J'ai pas vu de bug particulier aussi bien graphique que dans le gameplay. Chose que je vous ai pas précisé, les mecs, c'est que le jeu, il était en français. On avait le choix des langues et ça, j'ai trouvé que c'était super appréciable quand même qu'ils aient fait cet effort-là pour nous, les Français. La pelouse, je la trouve encore pas folle. Je trouve que vraiment, c'est le point faible de près. Quand vous zoomez, elle est très belle. C'est-à-dire que tu vois les brins, tu vois la terre en dessous, etc. Mais de loin, je sais peut-être qu'avec l'effet de flou, bah, la qualité, ça fait pas beau. Tu vois, ça fait euh, une espèce de brocoli et ça, c'est vraiment pas ouf. En bref, dans le plan de jeu, il y avait certains joueurs qui avaient leurs vraies photos, d'autres des photos du, du jeu. Au niveau de la vitesse du jeu contre l'ordi, on pouvait régler euh, moins 1, moins 2, plus 1, plus 2. Donc on pouvait régler la vitesse. Les caméras, on n'était bien sûr pas obligé de garder la zoom. On pouvait changer, on en avait d'autres choix. Et donc, j'ai continué sur ma question. J'avais une question qui me taraudait. Je lui ai dit, hein, au niveau du 2v2, 3v3, euh, 10v10 coop, on en est où Il m'a dit, euh, j'ai pas le droit de répondre à ça. Ok, j'ai dit c'est pas grave. Je me dis, je vais revenir à la charge, mais avec quelqu'un d'autre, avec Owen. Vu que lui il ne voulait pas me répondre, bah, j'ai attendu que Owen soit libre et je suis allé le voir et j'ai discuté avec lui. Et je lui ai dit, Owen, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont fans du 2v2, 3v3 et 10v10. Je sais que dans tous mes spectateurs, il y en a plein qui kiffent ce mode. Je lui ai dit, c'est fini Il me dit, oui, c'est fini. Donc les mecs, il m'a dit, oui, c'est fini, mais on travaille sur quelque chose de similaire et qui sera mieux. Donc, ça veut dire quoi en clair Que pour l'instant, nous n'aurons pas de 2V, 2, 3V, 3 et 10V, 10. Quand il nous dit, nous travaillons sur quelque chose, ça veut dire que c'est possible que ça arrive plus tard, mais c'est possible que ça n'arrive pas. Donc, je sais que ça va en décevoir beaucoup et je comprends tout à fait. Il y aura donc, pour l'e-sport et pour notamment l'e-football pro, à 99,99%, est-ce qu'avec Konami, ils sont toujours capables de changer les plans au dernier moment Ce sera pas du 2v2, 3v3, donc on aura sûrement voilà, du 1v1. Une chose très importante aussi que j'ai posée comme question, et ça, moi, ça m'intriguait. Je lui ai demandé, mais Owen si j'ai un compte sur PS Mobile et que j'ai un compte sur PS5, est-ce que ça va être le même compte C'est-à-dire, que est-ce que je vais avoir les mêmes joueurs sur les deux comptes Est-ce que je vais pouvoir faire des matchs sur ma PS5 et ensuite bah, continuer, par exemple, sur mon mobile La réponse est non. C'est l'objectif de Konami à terme, le cross-save, ça s'appelle. Mais il m'a dit, pour l'instant, c'est très, très, très compliqué parce que dans l'équation, il y a Microsoft... Avec leur console, Microsoft, du coup, il y a les PC, il y a PlayStation, mais ce n'est pas fini. Parce qu'en plus, maintenant, tu rajoutes Android et tu rajoutes Apple. On sait qu'Apple et Microsoft, déjà, c'est très, très compliqué avec eux. Donc, à terme, l'objectif final, c'est ça. Mais pour l'instant, ce ne sera pas ça. Je lui ai dit, mais du coup, est-ce qu'on pourra toujours partager Noé e Football Point, il m'a regardé, il m'a dit, ah euh, bonne question, tu vois, le mec, je l'ai collé quand même. Dernière question que je lui ai posée, le mode match deck, moi j'aimais bien sur MyClub, c'est fini, il me dit oui, c'est fini. Je lui ai dit, mais tu sais qu'un jeu avec un bon gameplay, c'est très bien. Si on a un bon gameplay vide, ce ne sera pas un bon jeu de foot. Il m'a dit oui, il m'a dit, je sais, attendez, nous allons annoncer ça, le contenu bientôt, et croyez-moi, vous allez être très surpris. Avec un grand sourire. Encore une fois, c'est le directeur de la communication. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Donc voilà les amis, vidéo longue. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même posé pas mal de questions. Il y en a certains qui vont me dire, oh, ah tu aurais pu parler de ça, tu aurais pu parler de ça. Oui, bien sûr. Mais pour moi, j'étais parti avec ces questions. J'ai posé ces questions et je suis content d'avoir eu les réponses. Il n'y a aucune question... À part, bien sûr, euh, s'il a le contenu où ils m'ont dit « Non, désolé, on n'a pas le droit de réponse. J'ai eu mes réponses et je suis très content, comme je vous l'ai dit, j'étais venu pour ça. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, surtout, ne loupez pas la vidéo demain parce que là, on va parler vraiment de gameplay, gameplay. Et croyez-moi, le gameplay d'e-football n'a strictement rien à voir avec PES. Je pense que même le triple champion du monde sur PES va galérer quand il va commencer à tester cet e-football. Allez, c'était Luthor. Ciao les mecs.